Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc Building Gabriel, saison 2, ça y est, <rire> la saison 1 est carrément close, euh, je, je vais pas faire le défi de Hendrix parce qu'il est trop long, donc euh, voilà, donc on attaque la saison 2 par un, une petite question que m'a posé un mes abonnés quand j'ai vu en réel, euh, donc euh, je vais vous poser la question à vous même, qu'est-ce que j'ai pu faire avec donc, de l'obsidienne, du verre et un seau de lave. Donc, euh, voilà, j'ai fait un joli et grand mur de lave, voilà. On peut vous... Je vais faire le tour. Donc, on voit là, bien. On voit... On voit là aussi bien, c'est super génial Donc euh, pour tout et pour tout Ça m'a pris une demi-heure pour le faire Voilà, je vous le dis Donc ça c'est l'épisode 1 L'épisode 2 ça sera ma maison Et après l'épisode 3 Ça sera à vous de décider ce que je vais devoir faire Les amis Donc si euh,